...la distance désirée entre le mur et la cloison. Je fais de même sur le mur opposé. Cette cloison fera 7 cm d'épaisseur. Je marque donc les deux côtés au sol. Je trace ensuite au cordex les deux traits...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 Après avoir fixé des petites entretoises de 9 cm, comme on peut le voir sur cette image, je mets en place deux autres pattes pour bien maintenir le cadre du bloc-porte. Je marque ensuite au sol l'emplacement de la porte. Et je présente le bloc-porte. Je l'ajuste bien sur le tracé au sol. Je le cale au plafond avec des petits coins de bois. Ensuite, je le fixe au sol avec des petites équerres de 12 cm. Je mets ensuite en place, de chaque côté du cadre, dans les feuillures, des pattes de selvin. Je perce ensuite dans les murs, de chaque côté, à l'intérieur des tracés, des trous pour réaliser des ancrages pour les carreaux de plâtre. Je vérifie le niveau du bloc porte avec un niveau à bulle, puis je vérifie l'aplomb toujours avec le même instrument. Avant de commencer, je vérifie que tout le matériel nécessaire est à disposition. J'ai donc là une massette et un burin, un maillet caoutchouc, une cale à frapper comprenant une encoche pour ne pas abîmer les tenons des carreaux de plâtre, un couteau à enduire 14 cm, une taloche, une scie égoïne, une truelle, une équerre, un crayon et un mètre à ruban, et un seau de colle dont la colle sera bien préparée au malaxeur. Les carreaux de plâtre que je vais utiliser sont pleins. Ils mesurent 66 cm de longueur, 50 cm de hauteur, et 7 cm d'épaisseur et pèse 24 kg à l'unité. Il en existe des alvéolés qui sont moins lourds. Je peux maintenant commencer. J'applique au sol un cordon de colle de la largeur des tracés et d'un bon cm d'épaisseur. Dans le premier carreau, je découpe une encoche qui correspond à l'emplacement de la pâte de serrement. Les coupes se font très bien à la scie égoïne. Avant tout, je remplis de colle les trous dans le mur concernés par ce premier rang de carreaux de plâtre, à l'aide du couteau à enduire et de la taloche. J'enclenche ce premier carreau dans l'emplacement réservé à cet effet sur le châssis de la porte. Je m'aligne sur le trait au sol et je place les autres carreaux. Pour cela, J'applique de la colle sur le côté mortaise du prochain carreau et je le mets en place. Le prochain carreau sera découpé à la dimension voulue et encollé des deux côtés, côté mortaise et côté mur. Pour l'alignement, j'utilise une règle en aluminium de 5 cm de côté. Je me fie à l'arête de la règle pour bien aligner les carreaux. Ensuite, je continue de l'autre côté du cadre, même préparatif et même méthode. Sur cette longueur, il y aura aussi une coupe à effectuer. Je prends soin de bien remplir de colle les trous dans le mur. Pour le rang suivant, j'effectue des coupes qui me permettront de croiser les carreaux. J'applique ensuite un cordon de colle sur le premier rang et je pose mes carreaux avec la même méthode. Une fois le rythme pris, la progression est rapide. Pour effectuer le cinquième rang, j'ôte les pattes de bois coincer le cadre et je peux maintenant ouvrir délicatement la porte. Pour finir la cloison, il faudra pas mal de coupes. Le rendu est évidemment aussi bien d'un côté que de l'autre. Voilà, c'est terminé pour la construction de cette cloison. Il faut maintenant attendre quelques heures, 48 heures environ, avant de gratter et poncer les bavures de colle, après, ce sera le tour de la peinture ou de la tapisserie. Pour plus de précisions, rendez-vous sur les blogs bâtir sa maison, ou bien bâtir maisonnet Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Pour un type participatif, rendez-vous sur ma page Tipeee www.tipi.com Daniel Marcellet. Merci.